Hello les amis, j'espère que vous allez très bien. Alors, moi je vais super bien. Alors, je vais encore plus bien. Vous voyez, j'ai même mis des lumières sur ma tête pour que ça sentille. Mais pourquoi ça doit sentille? Parce que... Non mais je vais bien. Oui, je vais bien. Voilà. Je cherche une bonne luminosité. Voilà. et bien. Ici, c'est bon. Donc, comme je le disais tantôt, je vais bien. Peut-être je vais enlever les lumières là, mais avant... Pour que vous sachiez pourquoi je vais bien. Vous savez, quand on vous dit investir, c'est intéressant. Il faut investir. Investissez. Euh, c'est vrai que les investissements, ça a des risques, mais qui ne risquent rien à rien. Alors, moi, je suis particulièrement contente aujourd'hui pour beaucoup d'investissements. Vous savez, il y a plusieurs business que je fais, d'autres que je présente, d'autres que je ne présente pas. Mais ce que je vais présenter, là, c'est d'abord des preuves de, de gains. C'est sur ma table, je n'ai pas réunion, il n'y a personne chez moi. C'est dimanche aujourd'hui, euh, ce n'est pas l'agent du bailleur, ce n'est pas l'agent de l'employeur. Je ne suis pas caissière même d'abord. Donc, euh, donc, vous même vous savez ce que je fais, donc c'est évident, j'ai le cash. Hum? Vous voyez ça? C'est le cash. How much is it? Vous voulez compter? Ça c'est un. Attendez. Un, deux. Voilà, vous voyez, ça attendait encore les autres. Les <rire> ok, voilà, parlons maintenant. Alors, vous voyez, ceci, c'est juste rien face à ce que vous pouvez gagner en investissant en ligne dans des sites fiables. Alors, il y a plusieurs activités. Déjà, pour avoir ceci, vous savez, c'est grâce à deux grands euh, sites, deux, deux grands business qui font dans du forex, du trading. Pour ceux qui négligent le trading, formez-vous. Si vous pouvez pas vous former, bah venez, on va vous conseiller des sites comme ceux-ci, ceux qui donnent le cash. Voilà. Euh, il faut que j'arrête ça comme ça pour que vous voyez bien. C'est pas le moignon. <rire> c'est internet et puis c'est combien même c'est rien face à ce que vous pouvez encore gagner, c'est rien. C'est que deux bâtons et c'est rien. Alors je disais tantôt, euh, il y a deux. Deux grands business, ça c'est vraiment pour les investisseurs. C'est parce que vos agents font en banque, en train d'enrichir les banquiers. là. Ça c'est pour les investisseurs. Déjà, il y a un site, un business, on l'appelle quoi le site? Forex Chrome. Donc c'est un site de trading où vous placez votre investissement. Et à la fin de chaque semaine, vous avez euh, des gains. C'est-à-dire, vous mettez le capital, si c'est 1 million ou 2 millions que vous mettez, c'est que ça aura produit comme intérêt la plateforme à 30% et vous avez les 70% de ce que votre capital aura produit. Et à la fin, euh, dès que le trade ferme, c'est-à-dire généralement le week-end, vous avez euh, les bénéfices et votre capital qui vous sont restitués à la fin, de, à la clôture de chaque euh, euh, position. Alors, ça, c'est pour ceux qui comprennent le trading, ils comprennent de quoi je parle. Maintenant, il y a aussi euh, un autre business, Humo Finance. Je peux pas les présenter ici, juste pour vous montrer quelques preuves que l'argent est doux. Il n'y a pas le mot ça, c'est Internet. Donc, euh, voilà. Hum, il y a Humo Finance, je sais pas. Avec Humo Finance aussi, vous avez la possibilité de mettre votre argent. Le minimum d'investissement à Humo Finance, c'est 50 dollars. Voilà. Donc, en fonction de vos investissements, vous avez un pourcentage que vous gagnez après chaque deux semaines. Par exemple, je vais présenter les business après, c'est juste un exemple. C'est-à-dire pour ceux qui investiront, euh, qui investiront qui investiront, voilà, qui investiront, qui vont investir, voilà, <rire> vraiment le français est compliqué, voilà. Pour ceux qui vont investir euh, à, dans la plage de 50 à... Dans la plage de 50 à... 750 dollars, voilà, ils ont 22%, je dis bien, ils ont 22% de, béné de, de, de, de, de, de bénéfices de leur capital, donc 22% de gains de leur capital après deux semaines, vous voyez, après deux semaines, vous avez votre gain, vous avez, et votre capital vous est restitué à la fin des deux semaines, donc il y a des... Plusieurs plages encore euh, pour ceux qui investissent gros, mais à la fin de chaque contrat, vos gains, euh, votre capital vous est restitué avec vos bénéfices. Donc, vous voyez, c'est facile. C'est très simple de se faire de l'argent sur Internet. Soit vous-même, vous devenez trader, vous voulez trader, voyez, moi aussi, je vous recommande euh, l'institut qui m'a formé en trading. À défaut, si vous ne voulez pas, vous n'avez pas le temps à payer, vous avez trop d'argent et l'argent doit travailler pour vous. Alors, je vous recommande euh, ces deux sites. Je prendrai la peine de mettre les liens en commentaire de cette vidéo et en description. Pour ceux qui seraient intéressés, n'hésitez pas à me contacter. Je suis disponible sur WhatsApp. Et vous connaissez aussi euh, mon site de vente de crypto-monnaies. Ça aussi, euh, vous savez, comme je le disais, si vous avez des gens qui veulent des cryptos, même si ce n'est pas vous, voilà, vous pouvez gagner des commissions depuis mon site internet de vente de crypto-monnaies. Voilà, voilà. j'espère je, que vous allez tous bien et que voilà. Là j'ai doux. Qu'est-ce qui fait chaud là C'est doux. Voilà. Maintenant vous voyez les petits ci là. Bon, c'est pas trop beaucoup mais c'est quelque chose. C'est c'est juste une deux trois quatre cinq six. Ah oh, oui si Vous voyez c'est 80 000. En fait, c'est Cashmere System cache système. Je dis bien, c'est cache mes système, le business qu'on appelle le copier coller et gagner. Vous copiez, vous collez, vous gagnez. Vous n'avez pas besoin de trop réfléchir. Cache meal système 17500 au moins chaque jour. Ou alors plusieurs fois par semaine quand vous êtes nouveau, mais quand vous êtes ancien, c'est 17500 chaque jour au minimum pour ne pas dire 100, 100 euros par jour. Alors, pour ceux qui doutent encore des business sur Internet, mes chers amis, je vous recommande de planer sur le net, cafouiller Internet, parce que vous savez, ça ne sert à rien d'aller faire la faculté de droit, de je, je ne sais pas quoi là. Je ne vous dis pas de faire des études. Je dis juste, ne restez pas que à faire ça. Pendant que vous étudiez, Internet est là. Arrêtez de liker les photos en désordre, regardez les conneries qui ne vous servent à rien. Regardez les vidéos instructives, regardez euh, des vidéos qui vous forment. Ou alors regardez des vidéos et au moins vous payez pour regarder ces vidéos. Parce qu'il y a des sites, même sur ma chaîne que je propose, où vous avez, où vous avez des, des, des, des, des, des, des sites qui vous payent jusque pour regarder 3 minutes de leurs vidéos où vous pouvez gagner jusqu'à 1 dollar 600 francs par jour au minimum juste en regardant la vidéo de quelqu'un toute une journée donc ce que vous faites en regardant les vidéos de vos amis là regardez les vidéos des gens, on vous paye pour ça likez les pages, facebook, machin abonnez-vous sur des chaînes, vous êtes payé pour ça donc vous savez, internet regorge de tellement d'activités pour les jeunes, donc arrêtons d'attendre de, de, qu'on nous fasse X ou Y, Z. Vraiment, soyons autodidactes. Allons sur le net. Et surtout, bah venez investir. Il y a du cash. Ouf, il fait chaud. Ce n'est pas l'argent du bailleur. Le bailleur fait quoi, avec des bâtons. Ce n'est pas l'argent de, de, de, de l'employeur. Ce n'est pas l'argent de l'employeur. C'est mon argent. C'est Internet, c'est finance c'est me system c'est Forex Chrome. Alors, je ne sais pas ce que tu attends en oh. haut, mais tu sais, on n'a pas que commencé à avoir ça. On a commencé à investir un petit 50 dollars, en plus ça donne le bénéfice, après tu as mis 100, après tu as mis 500, et puis après, ça devient rien. Alors, si tu veux rejoindre la gamme de jeunes auto-entrepreneurs web que nous sommes, N'hésite pas à laisser ton commentaire. Mon numéro WhatsApp est disponible. Voilà. Donc, euh, je ne vais pas être plus long que ça. Alors, partage, parce que ça peut aider quelqu'un, cette vidéo. Si ça ne t'aide pas, partage. Ça peut aider quelqu'un sur ton mur Facebook, sur ton mur Twitter et tout. Tweet. Et voilà. N'hésite pas à laisser aussi un commentaire. Si tu m'écoutes depuis un pays, tu voudrais savoir si, oui, ça fonctionne dans ton pays. Vraiment, les deux business ou les trois dont j'ai parlé dans ma vidéo fonctionne dans n'importe quel pays dans le monde entier donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo alors n'oubliez pas de liker de vous abonner et tout voilà je suis chez moi c'est dimanche c'est le confinement euh, confiné euh, voilà donc profitez hein, profitez du confinement pour euh, pour surtout vous qui êtes en Europe là nous ici encore en Afrique on se balade encore dans les rues alors profitez du confinement vraiment pour investir dans les business en ligne Vraiment, investissez, investissez sur Internet dans les trucs fiables. Vraiment, euh, ce truc de Forex, comme dont je vous parle, existe depuis 2010. Donc, imaginez ceux qui sont dedans depuis 2010. Combien ils peuvent être pleins aux as Donc, Vous ne voyez pas les gens rouler dans les voitures. Aujourd'hui, on se dit que tout le monde est dans le Mokwagny. Mais on a mis le Mokwagny là, non mm -mm. Parfois, il n'y a pas le Mokwagny, C'est Internet. Le blanc nous a dévancé depuis, mais on les a déjà retrouvés des temps. Donc, les amis, euh, j'ai trop bavardé déjà. Ciao, ciao. Et on se dit, euh, attendez. On se dit à très bientôt. Je vous attends dans ma team des millionnaires, milliardaires africains. Allez, big up